Bonjour à tous, ici Vinsou Denis Fiction pour cette 7 édition, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique et je ne suis pas tout seul, je suis avec un grand nom du JDR français, Trikitoff, en personne, gentil. bonjour Tricy. Bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation, euh, je suis très content d'être là, euh, très content de faire euh, l'ouverture euh, de ce festival. Hein, euh... Je suis un, un habitué, ce n'est pas la première fois que je viens. Mais en tout cas, c'est bien sympathique, comme d'habitude. Et j'espère que ce week-end va bien se, se dérouler. Voilà, je te remercie pour le grand nom du JDR français. <rire> ah, mais je je ne mâche pas mes mots. C'est vrai que tu es un <rire> copain du festival, tu es régulièrement parmi nous. C'est moi qui te remercie d'avoir pu prendre le temps d'être avec nous. Nous sommes ici le temps d'une petite heure à un un petit peu en retard à cause des aléas du direct, comme on dit, les fameuses aléas du direct, pour parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais, de, ton, de ta petite actu. Donc, euh, pour ceux qui ne, qui ne te connaîtraient pas, je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc, veux-tu bien nous dire qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais dans le, dans le milieu du JDR ben Oui, euh, avec plaisir. Donc, euh, Trikitov, mon nom euh, d'auteur, rôliste maintenant depuis une trentaine d'années, hein, donc euh, ça passe. Hein j'ai euh, découvert le jeu de rôle euh, au tout début du lycée euh, voilà, je faisais déjà euh, des livres dont vous êtes le héros et j'ai découvert le jeu de rôle euh, en club, euh, dans mon lycée, alors que je rentrais en seconde. Et puis depuis, euh, ça ne m'a pas euh, lâché euh, du tout. Hein. Donc ça fait plus de 30 ans euh, que je joue, que je mène, que je suis joueur à diverses, à diverses tables, très régulièrement, encore aujourd'hui, hein, une à deux fois par semaine. Voilà, j'ai commencé par euh, Storm, euh, par Stormbringer. C'était mon premier jeu en tant que joueur. Euh, j'ai commencé à maîtriser Cyberpunk et Warhammer, Warhammer première édition et Cyberpunk année, euh, année 20. Et puis de fil en aiguille, là, depuis euh, quelques années, euh, suite à la rencontre avec euh, Batronoban, euh, j'ai commencé à, à me mettre euh, à l'écriture euh, d'un point de vue un peu plus sérieux, avec une démarche euh, professionnelle, et euh, j'écris maintenant depuis 6-7 euh, ans à euh, peu près, sur euh, divers euh, projets, bon, on pourra en, en reparler, hein, mais... Euh j'ai commencé avec un premier écrit sur les royaumes des légendes euh, qui a été fait par Batronoban. Et puis, on s'est bien entendu. Et puis, finalement, on a collaboré ensemble pour faire euh, Héroïque, un système de jeu générique avec une proposition euh, annexe de monde à ambiance arabisante. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, ben voilà, il y a eu un peu sur Mantra, euh, Planète Hurlante. Après, très rapidement, on est passé sur Colonial Gothique. Voilà, la, la version française de colonial gothique, euh, qui était un gros, euh, un gros projet. Il y a eu aussi la campagne euh, sur, sur Conial Gothic, hein, la campagne de jeu en, en plusieurs épisodes historiques. Euh, et puis ensuite Nautilus, Aquablue, euh, etc. etc. Là, euh, Awaken aussi. Je travaille principalement avec les Dead Crow, euh, mais je mène aussi mes propres projets à côté avec euh, d'autres amis euh, et potentiellement d'autres maisons d'édition. C'est vous... vrai que ton nom est souvent associé au jeu Dead Crow, donc récemment Awaken, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. J'ai euh, moi-même eu l'honneur de, de faire quelques tests, et euh, c'était euh, tout un système très sympa avec un scénario qui, qui a été écrit par toi-même, si je me souviens bien. Alors euh, oui, sur Awaken, euh, je suis l'auteur euh, du scénario, du kit euh, d'initiation euh, en français, qui s'appelle Prémisse et qui est en fait un scénario qui est une préquelle du scénario qui se trouve dans le livre de base, euh, scénario qui a, qui a plu hein, aux au Crow et aux auteurs originaux. Et finalement, euh, les Dead Crow et les auteurs originaux du jeu euh, m'ont euh, proposé d'être l'auteur d'un supplément 100% francophone, euh, véritablement euh, original euh, et qui ferait partie de la gamme officielle euh, du, du jeu. C'est comme cela que j'en suis arrivé à écrire euh, le supplément euh, « Deux fois et deux chers ». Euh, qui va sortir euh, d'ici euh, la fin de l'année. J'ai rendu euh, ma, ma copie. Alors pour ceux qui ont souscrit, euh, voilà, je peux vous dire que l'écrit euh, est rendu et dans la main de notre et qu'on qu est bien dans, dans le respect, euh, dans le respect des dates. Euh, un supplément qui sera euh, tourné sur un des, des grands mystères euh, du monde d'Awaken, à savoir les Colosses euh, et euh, leur création, euh, tout ce qui se passe euh, autour d'eux. Un supplément où il y aura aussi euh, un scénario, beaucoup beaucoup d'accroches de jeu euh, et différents euh, plots qui seront, euh, qui seront développés. Ça, c'était une super expérience parce que c'était la, la, la première fois où je prenais en main euh, à 100% l'écriture d'un supplément, qui en l'occurrence se fera 64 pages environ. Et j'ai pu euh, travailler avec un dessinateur. Euh, ça, c'était intéressant parce que les dents euh, de Passer le relais pour travailler avec un illustrateur qu'ils avaient désigné sur 10 illustrations originales, pareil, 100% originales, qui intégreront le supplément. J'ai travaillé avec Tom Zarka, un dessinateur qui a beaucoup, beaucoup de talent et je pense qu'il va, qu va percer véritablement dans, dans le milieu. Et c'était intéressant parce qu'on on a travaillé en rebond sur la conception de, de ces illustrations donc ça c'était une nouveauté aussi en fait euh, euh, moi je suis avant tout euh, rôliste passionné hein, comme je dis souvent modestement auteur et mon, mon travail d'auteur en jeu de rôle me permet à chaque fois d'avoir de, de nouvelles expériences de tester de nouveaux modèles d'écriture euh, euh, d'essayer d'aller de, de plus en plus vers vers d'autres choses euh, voilà et c'est quand même, euh, tu, tu disais tout à l'heure que tu as commencé en tant que joueur et qu'après tu t'es mis à écrire. C'est quand même gratifiant, je suppose, quand euh, un, un auteur euh, externe, extérieur à votre, euh, à votre studio, euh, je crois que c'est un Ukrainien, quelque chose comme ça Oui, oui, c'est. C'est ouais. quelqu'un de l'Est qui, qui, qui te confie quelque part les clés de son univers pour te faire un supplément entier dédié à ça. Je, ça doit être quand même euh, gratifiant quand euh, tu, ouais, tu as ouais, des ouais. C'est à la fois gratifiant, c'est à, à la fois de la pression. Euh, après, euh, euh, on va dire que tout au long de mon, mon parcours, tu vois, si, donc on veut, héroïque, on a véritablement créé de, de A à Z avec euh, avec Batro. Ensuite, on est passé sur Colonial Gothic. Il y a déjà fallu respecter un cadre d'univers, mais on a proposé notre propre cadre d'univers, hein, parce que dans, dans Colonial Gothic, on avait, euh, contrairement au Colonial Gothic version américaine, transposé l'action des États-Unis. Euh, à la Nouvelle-France, hein, donc euh, au, au Canada, on avait transposé aussi l'horreur de l'horreur un peu classique à du folklore euh, amérindien, et on avait vraiment toute une nouvelle approche, y compris une nouvelle approche des règles. Donc, j'avais déjà commencé à travailler avec l'idée d'avoir un cadre et à partir de ce cadre de proposer autre chose. Ça s'est encore appuyé avec Nautilus, parce que finalement, dans Nautilus, il fallait respecter l'œuvre de Jules Verne et en même temps proposer un jeu de rôle dans ce cadre, donc toujours euh, ce cadre et être dans, dans la force de proposition, encore plus avec euh, Aqua Blue et les BD Aqua Blue. Donc euh, Aqua Blue, euh, je suis l'auteur du livret qui, qui sera euh, dans l'écran d'Aqua Blue, qui propose vraiment un, un cadre de jeu totalement original, une nouvelle île, de la, de la planète aqua blue hein, qui s'appelle Vouna qui est euh, l'île aux oiseaux donc pareil, hein, la même chose savoir créer tout en respectant euh, un, un cadre donc c'est des expériences qui m'ont beaucoup beaucoup servi et qui m'ont permis justement euh, de pouvoir proposer aux Dead crow et aux, euh, les, aux auteurs originaux euh, d'Awaken euh, un supplément original mais qui soit dans la lignée euh, finalement euh, de l'univers euh, développé et euh, c'était à la fois un challenge c'est un enjeu et après, c'est des expériences. En tout cas, ma démarche, elle est celle-ci, c'est de me servir de mon métier d'auteur pour engranger de l'expérience et pouvoir proposer des choses originales et qui puissent respecter éventuellement le cadre d'une œuvre. Et donc, pour Aqua Blue, par exemple, on peut parler d'une œuvre sous, donc sous licence, hein, puisque tu, oui. tu me disais que c'était adapté d'une BD. Donc, oui. quelque part, ton travail est la, la déclinaison d'une BD. Euh, le, tout l'enjeu, et comme tu dis, c'est de respecter le, les bases de, de cette œuvre pour en faire euh, tes propres aspirations. Oui, c'est exactement ça. Après, <rire> c'est là où le, le travail d'équipe est extrêmement important. Et les liens réguliers entre l'éditeur, les auteurs, y compris les auteurs originaux de la, de la BD, sont, sont très importants. J'ai eu la chance de travailler sur Aquablue. Dans Aquablue, je me suis occupé de ce livret dans l'écran, mais aussi de toute la partie qui concerne la, la fondation, c'est-à-dire la, la, la fondation qui protège en fait la, la planète Aquablue, et de pouvoir extrapoler aussi le modèle culturel des, des autochtones de, de, de la planète Aquablue. J'ai eu la chance de travailler avec Vincent Morin, qui est un des collaborateurs de, de, de Roliste TV, qui était aussi passionné que moi de la BD, aussi intéressé par les questions culturelles, interculturelles, de modèles social, etc., c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'avais pu développer pas mal de choses sur les Amérindiens dans, dans Colonial Gothique. Donc finalement, on s'est retrouvés là-dessus et on a pu travailler ensemble et, et, et proposer quelque chose. Et, et c'est vrai, étendre, hein, parce que finalement, dans la BD, tu as, as un scénario, tu as un cadre, mais tout n'était pas expliqué dans la BD. Et dans un jeu de rôle, on sait bien que toute la grande difficulté, c'est de pouvoir répondre à pas mal de questions et pouvoir anticiper et donner un cadre, une base solide, pour que les maîtres de jeu puissent développer éventuellement leur propre scénario. quoi. Tu, tu sais, peux très bien, ça te donne l'occasion de développer tout un folklore et d'éclaircir oui. un peu plein de petites zones d'ombre qui peuvent y avoir et quelque est part, est-ce que ce serait pas un peu au risque aussi de froisser quelque part les puristes d'une licence, bon là on parle d'Aqua hein, puisqu'on parle de ça, mais sur d'autres licences aussi, donc par exemple bah, typiquement des jeux de rôle adaptés de licence, qui, euh, qui peuvent bon, bah, satisfaire une partie de, de, de leur communauté parce qu'ils peuvent avoir des réponses à leurs questions, mais forcément d'autres puristes qui veulent dire, ah oui mais non là c'est pas normal parce qu'à ce, ce moment-là, ce personnage j'ai parlé de cette là, bon, tu vois, par exemple. Ah, ah. ah oui, ben c'est sûr que quand tu travailles sur, sur une licence, il y a toujours le risque, même si tu fais énormément d'efforts, tu fais attention de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Et puis, c'est important, je pense, que les gens aient leur propre vision de, de l'œuvre. Ça, c'est évident. Quand tu es auteur et que tu travailles dans cette œuvre, elle doit être, ton travail doit être validé par les auteurs originaux. Mais finalement, tu apportes ta propre vision, ton propre sens ton propre regard, je pense que j'ai un regard sur la planète à cloy qui peut être différent d'autres lecteurs de, de, de la BD, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est ce qui fait toute la richesse de l'imaginaire, on parle de Nice Fiction, du festival Nice Fiction, mais c'est ça en fait, c'est la richesse des, des imaginaires. Donc j'entends ça et d'ailleurs je l'accepte, l'idée c'est de donner un cadre le plus respectueux possible de l'œuvre, euh, le plus ouvert possible aussi pour permettre des développements ultérieurs, euh, mais en même temps on est porteur d'un certain regard. Donc il y a, y a effectivement un dialogue qui doit se, se mettre en place finalement entre l'auteur et, euh, et les personnes qui, qui auront le bouquin en main et qui en feront quelque chose. Euh, ouais c'est tout s'échappe en fait toi tu, tu perds tes écrits l'auteur original bah, il confie aussi à quelqu'un d'autre son univers donc c'est mais en même temps ça ouvre les possibles c'est ça qui est qui est véritablement euh, merveilleux enfin moi j'apprécie hein, le, le, le, le travail sous euh, sous licence euh, même si j'aime développer des univers 100% originaux hein. on l'a fait euh, et je l'ai fait avec les collègues avec qui j'ai bossé sur Calliope là qui était en qui est un projet indépendant euh, qui, a, qui a réussi là, il n'y a pas très longtemps sur Ulule. Euh, voilà, là c'était 100% original. On a joué un peu avec l'histoire, un peu avec les cultures et les mythes, mais c'était un monde 100% original. Là on n'avait pas le cadre forcément d'une du, licence. Donc j'apprécie aussi ce travail-là, mais le travail sous licence ne me, ne, ne, ne me gêne pas non plus. Quoi. Voilà, je, je, je suis ouvert vrai. sur les deux. C'est vrai que Calliope, j'allais t'en parler, donc tu fais bien de, de me devancer, c'est un petit peu ta, ta, ta petite création euh, perso, donc euh, okay. eh bien, ça fait combien de temps que tu travailles bah, travailler sur, sur Calliope alors, Calliope, c'est la, la création de, de Sacha et, et, de, et de Florian que j'avais rencontré sur les Sept Rois. Ils avaient déjà eu un premier projet qui s'appelait les Sept Rois, un jeu indépendant pour lequel j'avais écrit un, un scénario qui s'appelle Racine, qui se trouve dans, dans le livre de base. Et on s'est super bien entendus. Et euh, Sacha m'avait parlé d'un autre projet et de l'idée qu'il avait autour de Calliope avec avec Florian. Et puis ils sont hyper sympas. Enfin, on a, on a la même passion, on a la, la même flamme. Et euh, bah, ils m'ont fait confiance aussi pour rejoindre l'équipe. Donc, j'ai apporté euh, ma pierre à l'édifice en termes de game design. J'ai créé une cité. On a pu parler un peu cohérence d'univers, euh, tout ce qui était aussi euh, développement du projet. Et puis, de, peu à peu, d'autres gens euh, ont rejoint l'équipe. Et c'était vraiment un, un projet euh, collectif. Et, euh, et moi, je me définis comme ça. Je, je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler en équipe qui aiment travailler aussi euh, de façon pluridisciplinaire avec euh, des illustrateurs, euh, des auteurs qui seront peut-être plus sur le game design, sur la mécanique, d'autres sur l'univers. Euh, moi, je suis un, un peu un touche-à-tout. Euh, et et c'est vrai que ce, cette force du collectif me, me, plaît, me plaît beaucoup. D'autant plus quand euh, je suis arrivé sur Awaken, avec euh, le supplément que j'ai écrit seul, tu vois, c'était une nouvelle expérience, parce que là, c'était euh, Trikitov face à Trikitov, quoi, même s'il y a des relecteurs, même s'il y, y a du conseil, mais euh, malgré tout, c'est un peu une, euh, un challenge en, en solitaire, c'était agréable aussi, tu vois, c'était une nouvelle expérience. Et c'est ça, en fait, je pense qu'en tant que auteur, j'ai la, la, la chance de pouvoir dire ben, tel, tel sujet ça me, ça me botte, tel projet ça me botte, et de pouvoir étoffer un peu mon, mon panel d'expérience et de rencontrer des gens euh, formidables et extrêmement talentueux. Hein. Oui, comme tu dis, tel, tel univers peut t'intéresser plus que d'autres, puisqu'après tout, tu as aussi tes propres goûts. Hein. D'ailleurs, dans l'absolu, la, dans tu es plutôt porté sur quel type d'univers science-fiction, médiéval ah, Alors euh, ça, c'est une, une bonne question. <rire> euh, j'ai des, des goûts très ouverts en matière de, de, de, de lecture et en, en matière de jeu, mais enfin, pour moi, avant tout, je vais te parler de lecture, parce que je suis, je suis un grand lecteur. Euh, J'adore, par exemple, Frank Herbert et, et, et Dune, euh, tout comme je peux adorer Lovecraft, mais vraiment sur le côté horreur cosmique, hein, pas euh, mm -hmm. forcément le, tout le mythe de Cthulhu euh, qui a été développé après par Derleth. C'est vrai que Lovecraft, et, on l'associe souvent à Chetoulou, mais euh, ce n'est pas que ça, c'est plein d'autres ouais, choses. Ouais, <rire> c'est loin d'être que, que cela, ouais, effectivement. Après, j'adore... Euh en lecture, je pourrais te parler aussi euh, de Jordan et, et, la, et la roue du temps, euh, voilà, j'adore le, le personnage de Rand Althor, hein, le, le grand héros de, de la roue du temps euh, voilà, c'est avant tout des lectures et dans mes lectures, euh, j'ai toujours été euh, très ouvert, j'ai été pioché dans la fantasy, j'ai été euh, pioché dans la science-fiction j'adore aussi comme personnage et comme saga Honor, Arlington et tout ce qui est développé en termes de SF euh, voilà, j'ai des, des goûts euh, euh, très ouvert. Après, euh, j'aime quand il y a un souffle un peu épique, quand il y a une résonance culturelle, sociale, euh, développement de, de société et d'univers. Du, et, et donc, tout ça, ça m'habite en, en tant que rôliste et forcément euh, en tant qu'auteur. Euh, en, en qu euh, mais euh, je prends autant plaisir à lire, écrire et jouer dans un cadre de fantaisie voire même de high fantasy. Hein. Euh, euh, certains diront peut-être des desks. Voilà. Euh, comme euh, j'aime me plonger dans de la dark euh, fantasy. Là, récemment, euh, j'ai maîtrisé euh, Fléau, par exemple, de, de, de Kobayashi, est, euh, voilà, qui est une propositions de game design dans des univers plutôt dark, un peu à la Warhammer, euh, mais j'aime aussi le côté très fun et très ouvert de Torg. Euh, voilà. Là, en tant que joueur, hier, on a commencé une campagne à cœur vaillant. Euh, voilà, le, le jeu de, du Groom. Hein. Un petit coucou à John. Euh, coucou. Voilà, je suis, je suis très, très, très ouvert. J'aime tester, j'aime découvrir. — Awaken, par exemple, pour revenir sur lui, c'est quand même très typé dark fantasy, hein, pour avoir moi-même parcouru euh, le lore. C'est vrai que c'est euh, cet univers un peu, euh, un peu des villes, un peu crado, des souterrains, des, des secrets. Euh. — C'est euh, un, un vrai univers de dark fantasy. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un univers de factions où vraiment tu peux faire de l'intrigue, peux... j'ai retrouvé le plaisir que j'avais pu avoir en jouant au monde des ténèbres, il y a quelques années de cela en arrière, voilà, donc un monde de factions, un monde d'intrigue, un monde de développement personnel, où finalement les frontières entre le bien et le mal sont assez diffuses, où ton personnage peut évoluer dans des zones de gris, et puis, ce que j'ai aimé dans « Awaken », c'est toute la question autour euh, voilà, de, de, de, des divinités, de la mythologie, de qu'est-ce que ça veut, veut dire d'être un, un surhomme, en quelque sorte, dans une société euh, avec des, des gens ordinaires et en plus une société qui subit un grand malaise, qui est au bord de, de l'effondrement euh, et puis le système m'avait plu. Pour tout te dire, j'avais euh, commencé à maîtriser Awaken en version euh, originale et à traduire euh, en, en partie euh, des, des, des morceaux du bouquin et des règles euh, avant que les Dead Crow euh, me parlent euh, du, du projet, qu'ils avaient euh, effectivement euh, cette possibilité de licence et qu'ils allaient le, le, le, le développer. Non, ça a été vraiment un coup de cœur. Euh, voilà. Je pense que c'est un, un bon univers. C'est un bon vrai que c'est clairement, comme tu dis, un jeu à Factions, ou euh, donc on a cinq factions, si je me souviens bien, oui. qui ont leur, euh, leurs propres aspirations euh, parfois assez opposées. Et au sein même d'un groupe de joueurs, on peut avoir un choix à, à faire, ou euh, deux joueurs ont leur, euh, leur, euh, leurs églises, si on peut dire, qui, euh, qui leur dit de faire euh, complètement l'inverse. Ça oui, peut donner ça. lieu à des situations, des fois. Oui, c'est ça. Alors, ça, euh, c'est une très bonne mécanique interne pour développer du, du scénario et euh, de l'intrigue et, et vraiment des tensions dramatiques sans pour autant avoir un, un, un scénario cadré. C'est-à-dire que tu peux suivre ton scénario. Euh, voilà. Et en même temps, entre les joueurs vont apparaître des zones de tension, des zones d'alliance aussi, hein, parce que tout n'est pas que tension. Et, et c'est une formidable mécanique, une formidable dynamique euh, pour, euh, pour, pour créer du jeu. Ça, ça m'avait euh, beaucoup plu. Euh, dans, dans, dans Awaken, et c'est un, un de ses points positifs. D'autres jeux le font, Awaken le fait bien aussi. C'est vrai que pour le coup, on retrouve un peu un parallèle avec Aqua Blue, c'est-à-dire hein, des, euh, des possibilités très ouvertes. Oui, oui, oui. oui dans, dans, dans Aqua Blue, c'est à la fois alors, ce, que, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois ouvert, parce qu'il y, y a cette question sur l'écologie, sur la culture, sur euh, comment préserver une planète, comment préserver euh, diverses identités. Et puis, en même temps, il y a un ciment commun, qui est représentée par la Fondation, hein, qui est, est écrite par euh, Nao Morgenstern, hein, le, le, le héros de la saga de BD, et qui fait un socle. Les, les personnages appartiennent forcément à cette Fondation-là, donc ça leur donne déjà une matière commune euh, à explorer, et puis une raison euh, à pourquoi faire groupe, euh, pourquoi être ensemble euh, Parce que quelquefois, c'est la grande question du, du, du jeu, hein, c'est comment tu arrives à mettre des identités très différentes, des personnages très différents, très individualisés ensemble et à leur faire vivre une histoire, une histoire commune. Donc là, il y a déjà ce socle de, de la fondation. Et à euh, Aquablou, il euh, y a vraiment cette question écologique. Euh, qui, qui est posée sur euh, le respect de cette planète, sur euh, ce, que, ce qui a été fait sur Terre, etc. Donc il y a une autre dimension aussi euh, dans Aqua Blue où tu peux, euh, au-delà euh, d'un jeu d'aventure euh, euh, qui peut être très exotique, avec des créatures très variées, etc., aller plus euh, en profondeur, et, mais comme dans la BD, hein, d'ailleurs la BD elle est très, elle est très riche, elle a, elle, elle, on peut en avoir une double lecture, euh, tu, tu peux explorer des, des, des questions qui peuvent t'intéresser toi, en tant que maître de jeu, ou euh, qui peuvent intéresser c'est ton groupe sur la préservation de tel ou tel animal, sur la conscience animale, sur, sur plein de choses. Voilà. Euh, J'aime bien ce genre de, de, de jeu où il y a plusieurs strates de profondeur. Et tu me disais tout à l'heure que donc, tu écrivais depuis longtemps, donc je suppose que tu es aussi un passionné d'écriture, un petit peu d'écriture ouais. tout court. Ouais. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu as vraiment commencé à, à écrire un peu tes, tes propres histoires Je suppose que tu as écrit d'abord des histoires simples au lieu de faire des, ouais. des histoires de GDR qui ne sont pas ah, les ouais, mêmes ouais. types d'écriture d'ailleurs. Ah ouais tout à fait oui non mais j'ai toujours aimé euh, j'ai toujours aimé lire j'ai toujours aimé fréquenter les, les bibliothèques euh, je lis toujours euh, beaucoup euh, et puis oui j'ai commencé euh, gamin à écrire euh, des, des histoires euh, alors, euh, des histoires de chevaliers de princesses donc finalement euh, <rire> voilà c'est peut-être ça qui m'a amené au, au jeu de rôle et puis après euh, voilà eu des grandes il y a eu des, grandes, a eu des, des grands impacts dans, dans, dans ma vie de lecteur, que ce soit Morecook avec tout euh, le, le champion éternel euh, je parlais de Dune avec, euh, avec Herbert, Lovecraft forcément, Barker euh, Clark Ashton Smith enfin, je pourrais t'en citer plein euh, voilà, après euh, j'ai quand même une, une, on va dire, une certaine préférence pour certains auteurs du euh, début du XXe siècle et puis après pour, pour des auteurs aussi un peu horrifiques de SF. Ben voilà, Il y, y a eu des rencontres et ça, ça a fait cheminer mon écriture. Mais, mais j'aime ai, aussi écrire pour moi ou quelquefois simplement pour faire lire euh, à, à, à mon entourage. Peut-être qu'après le, le, le jeu de rôle, mais c'est encore euh, autre chose. et Il faut savoir aussi reconnaître les limites de sa, de sa compétence. Mais euh, pourquoi pas me tourner vers l'écriture d'une nouvelle euh, ou, euh, ou autre hein. euh, J'aimerais assez finalement Plutôt que de développer euh, un, un, un univers de jeu de rôle, euh, etc., peut-être que mon, mon prochain grand projet à long terme, hein, je parle, ça serait peut-être de me tourner vers ce type euh, d'écriture-là. Euh, voilà, on verra. Pourquoi pas peut-être essayer une, une véritable nouvelle, peut-être un petit pavé d'une centaine ou de 150 pages, dans l'univers ouais. d'Awaken, où tu inventerais tes propres. Pourquoi quoi. pas euh, Pourquoi pas Pourquoi pas mais euh, quand, euh, quand, quand j'écris et quand je conçois un, un scénario, euh, dans, dans, dans ma méthodologie hein, parce que euh, ça, on oublie souvent d'en parler mais enfin, il, faut, il faut se dire que auteur, c'est pas évident, hein. des fois il y a la page blanche il y a le manque d'inspiration il y, y, y a donc une méthodologie que tu développes, tu as des, un peu des rituels d'écriture euh, aussi qui apparaissent enfin, il ne faut pas croire que du jour au lendemain euh, on nous dit bah, tiens euh, il nous faudrait peut-être un scénario pour tel univers en tant de signe qui parle d'eux, ou alors toi-même tu dis bah, moi j'aurais bien une idée, etc. mais après il faut l'écrire et puis il faut la rendre lisible et puis dans le jeu de rôle, encore plus grosse difficulté, il faut la rendre jouable et euh, c'est pas toujours facile des fois c'est une épreuve hein. il faut écrire, pas écrire quelque chose c'est oui. très très compliqué c'est oui. comme tu dis, parce que la lecture que toi-même tu as de la chose ne, ne sera peut-être pas forcément la même que celui qui va te lire donc tu l'écris oui. déjà en premier lieu pour toi, pour un peu structurer tes idées, hein, comme on a dit oui. tout à l'heure mais ensuite le faire Comprendre et appliquer par un tiers. Ah oui, c'est pas, euh, c'est pas évident. Euh, c'est, c'est pour ça que le, le, le jeu de rôle, c'est vraiment une écriture à part. C'est une formidable école hein, euh, d'écriture, de scénarisation, euh, voilà. Mais, mais comme le fait d'être maître de jeu, c'est une formidable école de prise de parole, de, de narration, de respect de la parole de l'autre, euh, de, de, de conte, hein, euh, voilà. Donc non, le, le jeu de rôle, il, il renferme quand même de nombreuses possibilités de développement, y compris de développement personnel d'ailleurs, et de développement de, de, de, de compétences. Donc, euh, ouais, et L'écriture en jeu de rôle est, est loin d'être une écriture euh, facile, mais comme euh, mmh. peut l'être l'écriture d'une nouvelle ou, ou d'un roman. Hein, euh, euh, voilà, a, Les deux sont en effet vraiment chose deux choses très différentes. J'aimerais euh, te poser une petite question sur euh, Lovecraft. Hein, on en a parlé déjà quelques fois. Qu'on euh, qu aime ou on n'aime pas, on ne peut pas nier qu'il ait une écriture un petit peu particulière. Qu'en ouais. penses-tu <rire> Alors, je, je, je pense que Lovecraft n'utilise aucun mot au hasard. C'est-à-dire que quand il fait référence à un vocabulaire extrêmement compliqué dans une structuration euh, d'une histoire et dans son cheminement, il n'y a rien au hasard. Et c'est ce que j'admire le plus parce que... Lovecraft écrivait beaucoup en extérieur, il pouvait écrire une nouvelle d'une traite, euh, Voilà, je, il avait cette capacité incroyable d'écriture. Euh, enfin, tout ce qu'il a pu développer, le, le choix des mots, euh, la, la, la structuration de ces chapitres, il ne, laisse, euh, il ne laisse, rien au hasard. C'est pour ça que c'est vraiment un, un, un, un maître de, de l'écriture, hein, véritablement. Euh, après, oui, on, on aime ou on n'aime pas. Certains vont dire oui, mais c'est peut-être un, un peu dépassé maintenant, etc. Mais c'est un, un pilier, un, un pilier de l'écriture auquel on peut, on peut se, se, se référer. Quoi. Mais il y, a, il, y a, il y a plein de talents c'est vrai qu'il a, on peut peut-être le considérer comme dépassé. Bon, moi, personnellement, je, je trouve pas, mais par contre, si je... De, si je pouvais m'autoriser une, une un petit reproche sur son écriture, c'est que des fois, il y a des, des gros paragraphes qui sont quand même assez, assez lourds à lire. Quand, par exemple, il parle de, de menaces intrinsèques qui viennent du fond des âges, d'une des, de, de, de, de, ère pré-équatorienne, pré des fois, c'est très long, c'est des mots assez compliqués, tout mis bout à bout sur un paragraphe, oui. de fin, sur une phrase de plusieurs lignes. Ouais, et il faut, alors il faut à la fois, euh, peut-être pour, pour finir sur Lovecraft, oui, il faut à la fois prendre en compte que Lovecraft est un homme de son temps, y compris en matière d'écriture, et que c'est surtout un homme de son temps sur la côte est des États-Unis, dans le milieu socio-culturel dans lequel il a, il a évolué, avec les grandes étapes de, de sa vie, hein, que ce soit l'internement de son père, la, la le décès de sa mère, voilà, la, la figure énorme paternelle de, de, de son grand-père. Enfin, tout ça, ça a structuré sa personnalité, voilà, mais, euh, mais ça a aussi structuré son écriture. Voilà. C'est un homme de son temps, issu du milieu où il a euh, évolué. Et en plus, euh, il a quand même une, une approche très précise, très chirurgicale de, de, de l'écriture, euh, voilà, C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté, finalement, les établissements scolaires euh, en, en raison des difficultés qu'il pouvait avoir, mais qui a engrangé un réel savoir euh, en, en autodidacte, euh, et euh, il, il a jeté tout cela dans ses pages et dans ses histoires, et encore une fois, chaque mot à sa place… Chaque longueur de paragraphe euh, aussi. Après, il faut voir les, les traductions, hein, parce que euh, voilà, moi, j'attends beaucoup euh, la, la, la nouvelle traduction avec l'intégrale qui va, qui va sortir. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, le, le travail de, de François Bon euh, sur, euh, sur, sur l'œuvre de Lovecraft, etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment très précis et, et ça, ne, ça ne doit rien au, au, au hasard. Voilà. Et généralement, une énorme source d'inspiration pour du JDR, comme bien sûr, je monde. Oui oui, mais... oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est sûr, mais même si, si je ne sais pas ce qu'il qu qu en penserait, ça serait intéressant. Euh, en, encore une fois, euh, sachant qu'en plus, il euh, on, on y a déjà eu, euh, Derlette s'est déjà emparé de son œuvre, pour en faire euh, le mythe tel qu'on le connaît actuellement et, et, euh, et structuré comme il est. Bon, après, on pourrait parler aussi de l'humelé avec euh, ce qu'il a fait avec Titus Crow, etc. Mais, euh, donc, je ne sais pas ce, quel, quel regard il aurait. Je pense que ça le, ça, ça le dépasserait. Voilà, là, voilà, il, faut, mmh. il, faut, il faut, y, a, <rire> y a des grands spécialistes de, de Lovecraft, hein, que ça soit ça mériterait euh, euh, une. Yoshi, ça, mériterait, ça, ça mériterait une table ronde à part entière. Oui, ouais, c'est gros... ça. J'aimerais te, te reparler du, donc, du JDR dans sa généralité. Donc, tu l'as connu à ses débuts, hein, donc ouais. sur, dans ses premières... Euh, ses premières... Oh, oh, je, je suis déjà un release des années 90, hein, finalement. Donc, je, je suis déjà dans, dans, dans, début, dans, dans, la, dans la génération qui, comme, qui va être impactée par le monde des ténèbres. C'est ça, en <rire> fait. Il y a, il y a, parce que c'est ça, l'histoire du jeu de rôle à l'heure actuelle. Euh, bah si, quand on se plonge un peu dans, dans, dans l'ouvrage de Julien Pirou, là, euh, et puis même dans, dans l'histoire du jeu de rôle, enfin, le, le jeu de rôle, au jour d'aujourd'hui, il a quasiment 50 ans d'existence. Donc, il a connu de nombreuses phases. Donc, moi, je suis dans la génération qui arrive dans le jeu de rôle en 1990, hein, euh, voilà, et tout de suite après, il y a le phénomène euh, Monde des Ténèbres, le phénomène euh, du jeu de cartes Magic, euh, etc., etc. Donc, euh, et avant moi, il y avait eu d'autres rollistes qui avaient déjà vécu l'arrivée du jeu de rôle, euh, l'ancrage du jeu de rôle français avec les premières grosses créations euh, françaises. Donc, c'est une magnifique histoire hein, le, le, le jeu de rôle. Donc, ouais, je suis déjà, je suis un vieux rolliste, mais finalement, euh, j'étais à l'époque un jeune rolliste euh, par rapport à ceux qui, qui faisaient déjà du jeu de rôle depuis, euh, depuis un certain temps. Quoi. <rire> Comme tu viens de dire, à juste titre, le jeu de rôle, il a déjà une longue histoire et qui n'est pas prête de se terminer, car euh, bon on, assiste, on assiste en ce moment et depuis quelques petites années déjà à une euh, nouvelle explosion du milieu, si on peut dire, euh, si dire ça ainsi. Comment est-ce que tu pourrais expliquer un, un nouvel engouement du public pour, euh, pour ce média euh, il, y a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs raisons, je pense qu'il y a déjà le fait que les gens de ma, de ma génération sont arrivés avec maintenant plus de moyens économiques et financiers, plus de temps aussi après avoir passé leurs études, l'ancrage finalement dans leur profession, l'éducation des enfants. Donc peut-être un peu plus de temps disponible, même si c'est un peu fictif parce qu'on reste très très pris malgré tout, mais en tout cas l'idée d'avoir un peu plus de temps, un peu plus de moyens. Et puis finalement, il y a eu l'impact de, de tous les autres médias que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le cinéma, que ce soit la littérature de jeunesse, la littérature tout court, hein, fantastique et de, et de fantaisie. Tout ça, ça crée un, un terreau fertile euh, au développement du jeu de rôle. Et finalement... Euh, ben, voilà, on a eu plus de moyens pour mettre en place ces idées, ces univers, les faire vivre aussi. Hein, le, le phénomène des, des, des souscriptions qu'on appelle maintenant commandes participatives ou précommandes participatives, etc., a beaucoup aidé au, au développement du, du, du jeu de rôle et finalement a créé maintenant un nouveau modèle commercial, hein, parce qu'entre les prémices des souscriptions et ce qui se passe aujourd'hui, on est bien dans euh, l'inscription d'un nouveau modèle commercial. Donc Tout ça a lié que ce soit dans la culture de l'imaginaire, que ce soit au niveau des moyens économiques et de la liberté de temps, que ce soit dans l'émergence d'un nouveau modèle économique, tout cela a permis vraiment une mise en avant du, du jeu de rôle. Et puis surtout, il y a plein de rôlistes qui se sont retrouvés euh, voilà, dans la scénarisation de séries, dans la scénarisation de jeux vidéo. Et puis, il y a une, une, un imaginaire qui s'est développé. Et puis, il y a aussi euh, tout ce qui touche à la guiquitude, euh, qui a été un peu mise en avant, etc. Donc, ça a permis de vivre une vraie libération euh, au niveau du, du loisir. Libération euh, qu'à l'époque, dans ma jeunesse de rôliste, je n'ai pas connue, parce que moi, je suis plutôt de l'époque euh, Myrielle Dumas, etc donc c'est formidable alors on, on a un âge d'or qui est là maintenant il faut faire attention parce qu'on sait comment se termine tout tout âge d'or pour mieux recommencer ah bah, ça, par, ça par ça la suite par voilà donc il faut il faut essayer de maintenir cette, euh, cette époque, pour ne pas que ça soit une bulle. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'est quand même une bulle qui dure, donc finalement, ce n'est pas une bulle. Euh, donc ça, c'est plutôt, plutôt encourageant. Et tant mieux qu'il y ait plein de créations, euh, tant mieux qu'il y ait l'émergence de plein de projets et de plein de produits, parce que chacun y trouve... Euh, il trouve une chaussure à son pied, c'est un peu Alors, ça. Tu, voilà. tu, tu parlais de plein d'émergences de, de nouveaux moyens de communication, notamment aussi on peut parler d'une émergence éditoriale, car par euh, toutes ces nouvelles plateformes de financement participatif, il y a probablement de nouveaux projets, plein de nouveaux projets qui ont abouti, qui n'auraient probablement peut-être pas eu euh, l'occasion d'être édités par d'anciens moyens euh, traditionnels. Ah Oui, oui c'est certain, même si on, on, on ne peut que constater… Euh, mais, mais finalement dans, dans, dans, dans, dans tout objet de communication des disparités hein, entre les énormes euh, souscriptions qui atteignent des montants de plusieurs dizaines de milliers, voire qui dépassent les, les 100 000 euros et ceux qui se cantonnent à quelques milliers d'euros. Mais finalement, euh, c'est une sorte d'écosystème euh, qui, qui s'est mis en, en, en place et, et qui, qui s'alimente et qui vit. Et euh, ben finalement, de tout cela euh, ressort une énergie, euh, une énergie nouvelle. Donc, C'est un vrai nouveau modèle hein, de ludique, culturel et, et, et commercial qui s'est créé. Mais moi, je suis toujours très content de voir un nouveau projet euh, émerger, hein, que ce projet soit porté par une maison d'édition qui a pignon sur rue, comme euh, BBE, Les tous Singes, euh, voilà, ou, ou une petite maison d'édition euh, indépendante. Euh, là, euh, par exemple, euh, j ai, j ai été, je vais leur faire un peu de pub. J'ai téléchargé le, le kit de démo euh, de Sapiens, euh, d'une de, de maison d'édition oui. ouais, qui s'appelle Citron Magnétique, je crois. Le, le jeu de rôle chamanique. Ouais, c'est ça. J'ai été euh, bluffé <rire> par la qualité de ce kit euh, de démo, et puis sur la qualité de l'écriture et du monde... Euh, du monde développé. Et c'est un projet qui est déjà réussi sur Ulule, qui, qui est un projet modeste, hein, parce qu'il est à l'heure actuelle de quelques milliers d'euros. Mais tout comme j'ai adoré voir le, la, la réémergence de la communauté autour de Cult euh, lorsque Arkane Publishing a, a, a lancé euh, l'AVF de Cult qui a dépassé 100 000 euros. Euh, je, je suis vraiment euh, satisfait en tant que rôliste, en tant qu'auteur, en tant que passionné tout court, de voir tous ces projets. Après, c'est sûr que maintenant, on a quasiment un projet par semaine euh, avec des projets qui sont annoncés longtemps à l'avance, qui sont planifiés longtemps à l'avance. Donc, c'est vrai qu'en tant que rôliste, il faut, il faut discerner, faire des choix, ne euh, pas avoir les yeux plus gros que le ventre, euh, etc. Mais, euh, mais, mais c'est formidable. Enfin, formidable. Rappelons-nous d'une époque où on ne trouvait pas du jeu de rôle partout et que c'était difficile de trouver une boutique de jeux ça. et de jouets qui en avait. Hein. Tu me parlais de Sapiens, et donc ça me permet de, de placer en douce comme ça vite fait que Sapiens est en présentation pendant cette édition de Nice Fiction. Comme donc, tu vois, vous avez pas voulu. <rire> Vous avez donc l'instant d'éditeur avec l'auteur de Sapiens qui sera donc présent pendant notre festival et qui animera des parties. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de, de nos services pour vous aiguiller vers, vers l'éditeur et l'auteur de, de Sapiens. Donc, ça, c'est dit. Merci, Tricio au passage pour lui. Ouais, écoute, tu vois, ce n'était pas voulu parce que je, je, ne, je ne savais pas. Voilà. <rire> ça me permet de te demander comment est-ce que tu vois, par rapport à tous ces nouveaux moyens, comme on disait, comment tu vois l'avenir du jeu de rôle je pense que là, avec la, la, la crise sanitaire, même si déjà des gens utilisaient les, les, les plateformes virtuelles pour jouer, la crise sanitaire, elle a renforcé cela. Donc, euh, je pense que l'avenir du jeu de rôle, il est dans, finalement, des propositions, euh, dès qu'un jeu de rôle sortira, d'avoir, en tout cas, la motorisation qui lui permette d'être joué en, en, en distanciel. Donc ça, c'est une des premières évolutions à avoir. Après, euh, moi, j'espère des, des, des supports de plus en plus interactifs. J'aimerais bien voir se multiplier la possibilité d'avoir des encarts de musique avec des QR codes dans le bouquin, à certains moments de lecture, des incrustations, pourquoi pas, d'animation vidéo. Alors bien sûr, ça demande d'autres moyens, mais je pense qu'à l'heure actuelle, même si on reste à un loisir de niche, même si ça reste des moyens très modestes quand on voit les moyens par ailleurs dans d'autres domaines ludiques, comme le jeu vidéo, hein, voilà, pour ne parler que de ça, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'innover, à, à ce, ce niveau-là, pour rendre finalement la lecture plus agréable, plus fluide, plus didactique encore moi, j'aimerais bien euh, qu'il y ait euh, des explications vidéo euh, des règles euh, qui pourraient être euh, cliquées, ou en tout cas dans le PDF ou, euh, ou, ou via le livre euh, sur, des, sur des QR codes ou ce genre de, de technologie. Je suppose qu'il y a plein de choses. Il y a des gens qui pourraient en parler bien mieux que moi. Moi, je ne suis pas forcément un, un as de, de, de, de la technologie. Hein. Mais voilà, j'attends en tout cas des supports de plus en plus intelligents. Euh, j'attends une vraie transposition entre... Euh, le jeu de rôle présentiel et distanciel, un vrai équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que du distanciel, hein. moi j'aime jouer en présentiel, mais je pense en tout cas que le jeu de rôle, le support jeu de rôle doit prendre ces deux réalités en compte. Et puis après, j'aimerais plus de ponts entre le jeu de rôle et d'autres médias. J'aimerais bien voir non pas des jeux de rôle sur certains univers, mais euh, plutôt euh, des euh, séries ou, ou autres, des films sur des univers de jeu de rôle. Alors ça se fait, euh, ça se fait déjà, hein. en tout cas, euh, Tell of the Loop, par exemple, la série qui était, même si c'est au départ basé sur l'œuvre euh, véritablement du, du peintre. Euh, voilà. Mais euh, on, on sent qu'il y, qu y a ce genre de prémices. J'aimerais bien le voir, j'aimerais bien que finalement on passe de l'actuel play à vraiment des, des séries sur, euh, sur, sur des, des univers développés de, de jeux de rôle. Et je parle bien de jeux de rôle, hein, pas d'une série littéraire passée en jeu de rôle et ensuite en, en série comme là, le Seigneur des Anneaux ou la route du temps euh, prochainement. Euh, voilà, ça, ça, ça, serait, ça serait vraiment bien. Dans l'absolu, plus d'interactivité, donc quelque part du numérique, c'est ça, avec des, des ouais. programmes, des applications qui seraient directement liés avec un livre de, de, de jeu, un livre de règles, qui, euh, donc qui par exemple qui expliquerait des règles, mais oui. qui en plus, par exemple, viendrait rythmer les parties en elles-mêmes oui, pour, pourquoi pas, euh, des, des outils d'assistance au maître de jeu, pour que le, que le maître de jeu puisse se, con, se concentrer sur ce qui est, à mon sens, principal, c'est l'interaction avec le joueur, et la naissance des émotions, et la structuration euh, du récit et de la, et de la fiction. Donc, euh, Je pense que là-dessus, les, les, les, les éditeurs et les créateurs euh, euh, doivent investir, euh, investir là-dedans, sans pourtant pour autant pardon, déshumaniser euh, le, le jeu, parce que le jeu, le jeu de rôle, c'est avant tout une activité sociale, une activité relationnelle finalement. Donc il ne faut pas non plus que ces outils viennent couper un peu euh, la, relation, euh, la relation à table. Mais je, je pense qu'il y a un progrès à faire là-dessus. Après, euh, j'aimerais que le jeu de rôle s'ouvre encore plus sur euh, tout, euh, tous les sujets euh, et qu'on sorte peut-être un peu des, des, des sentiers euh, battus avec des univers euh, d'autant plus originaux, Peut-être même des univers plus quotidiens. Voilà, euh, moi, la, la question de, de, de, du chapitre du combat dans, dans les jeux de rôle m'interroge. Est-ce que finalement, on est encore un petit peu sur ce côté euh, jeu de plateau, jeu vidéo, ou est-ce qu'on ne peut pas s'affranchir euh, de ça, alors pas forcément pour tous les produits, hein. euh, attention, hein, j'aime euh, bouger quelques figurines sur un plateau quadrillé de temps en temps, euh, j'aime faire un petit peu de crunch avec, euh, sur la technique d'un jeu, C'est pas le problème, mais peut-être que d'autres approches pour gérer les oppositions, pour gérer le conflit. Euh, voilà, je pense qu'il faut traiter aussi de, de, de façon plus équitable la question de l'identité sexuelle dans, dans, dans le jeu de rôle euh, et la représentation de tout à chacun. Euh, euh, il voilà, faut sortir un petit peu de, de, de l'imagerie euh, classique il faut s'autoriser des choses il euh, faut traiter de, de sujets profonds on parlait de l'écologie on pourrait parler de la, de, de, de la politique de l'engagement, j'en sais rien sans tomber dans des choses trop intellectualisantes ou complètement euh, absconnes mais euh, essayer de, de prendre d'autres angles d'attaque pour, pour le jeu de rôle. J'aimerais voir, par exemple, quand la question de plusieurs peuples est présente dans, dans, dans un jeu de rôle, qu'au-delà des... Mais c'est fait, heureusement, attention, je dis pas que c'est pas fait, mm -hmm. mais au-delà des pouvoirs et des caractéristiques de ces peuples, j'aimerais un peu plus de profondeur sur la culture, sur les mœurs, sur ce qui est véhiculé par ce peuple, qu'est-ce que ça veut dire d'être en interaction avec un autre membre d'un autre peuple. Voilà. J'ai envie que le, le jeu de rôle s'étoffe, encore plus. Donc, en fait, beaucoup plus de descriptions en profondeur plutôt que des simples règles de lancer des quoi. Oui, même si euh, les règles sont, sont, sont importantes. Mais, mais je parle vraiment d'aborder de, des, des, des, des, euh, des sujets profonds. Le jeu de rôle le fait déjà. Il y a, il y a, il y a des petits bijoux hein, qui, euh, qui, qui, qui, qui existent en, en jeu de rôle. Hein. Il, y a, il y a eu, euh, par exemple, le comme là, qui, a, qui a fait sur deux étés. Je trouvais ça formidable, le, le, le fait de jouer des enfants qui ensuite sont devenus adultes. Donc, on jouait la période de l'enfance, la période de l'âge adulte dans un petit village français, autour d'une histoire de trésors, etc. Mais quelle, quelle, quelle intelligence de création hein. J'aimerais avoir ce genre, ce genre de... C'est euh, vrai que ça, c'est... Il y a plein de choses à faire. C'est aussi très... Ça, c'est, par exemple, très intéressant d'un point de vue narratif. Et c'est vrai qu'on est tout autant pris dans l'intérêt d'un jeu de rôle qu'outre le simple fait du « est-ce que je vais réussir mon coup d'épée ou pas ah, ?» Oui, oui, c'est exactement ça. Même si euh, réussir son coup d'épée ou pas, comme tu le dis, ça fait partie euh, aussi du charme du jeu de rôle. Voilà, moi, j'aime bien euh, les, les, les jeux OSR. Hein, si si, si euh, Pascal m'écoute, Pascal est un des, de, de mes joueurs et aussi un des maîtres de jeu avec lesquels je joue, euh, Voilà où... Il sait que j'aime bien ce genre, ce genre de choses, mais il euh, y, y a plein de voies à explorer et, et je pense que c'est ça la richesse du, du, du jeu de rôle, c'est d'avoir la possibilité dans ton salon ou à travers l'écran de visiter mille et un mondes, mille et une époques, mille et un imaginaires et euh, c'est euh, formidable, c'est une activité formidable. Enfin, pour moi, ça reste mon loisir numéro un, et je pense que ça sera mon loisir numéro un jusqu'à la fin. <rire> Donc, euh, j'espère, on verra. Peut-être qu'il y aura euh, des EHPAD hein, qui pro proposeront euh, Mais... des activités jeux de rôle euh, à un moment donné. Qui sait hein, euh, Voilà. Donc, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Et euh, moi, je pense qu'on peut être. Euh... Fier d'être rolliste en fait. Enfin, moi, je suis, je suis vraiment très fier de, de, de mon loisir. Tu vois, c'est épatant. Et, et euh, là, je ne parle pas en tant qu'auteur. Je suis auteur de jour-rôles, mais avant tout, je suis rôliste. Euh... D'abord, passionné. Mmh. Oui, exactement. Bah, c'est vrai que pour ce qui est des EHPAD, bah, forcément, toute notre génération actuelle à nous, euh, toute, toute la génération des rollistes d'environ 30, 40, 45 ans vont bah, forcément bientôt finir en EHPAD. vont mmh, euh, bah, vouloir bientôt, continuer oh, à faire trop. du... On va... Non, non, non, non, non, mais quand on y sera, moi j'ai encore envie de, le, de faire du JDR dans, dans mon futur EHPAD, enfin. c'est ouais, ouais, ouais, ça, je pense qu'il faut, il faut, faut qu que, qu quelque se part pro, même au niveau de l'activité des EHPAD se. Ce... Ouais, ouais, il faut qu'on se projette en fait. Euh, pendant longtemps, on parlait de, de la génération qui devrait reprendre le flambeau. Il faut continuer. Il faut faire de l'initiation. Tout ce qui se passe au niveau des boîtes d'initiation, des boîtes de découverte, etc., je trouve que c'est formidable. Même s'il ne faut pas faire que ça, et heureusement, on ne fait pas que ça. On fait des jeux aussi pour des rôlistes pour des aguerris. Mais il faut aussi se projeter sur le rôliste que l'on sera dans 10 ans, euh, dans 15 ans. Euh, Est-ce qu'on sera toujours rôliste Et si on veut être toujours rôliste, euh, comment, comment on fera du jeu de rôle voilà. Je pense que le jeu de rôle, c'est quelque chose de vivant. Euh, et euh, il faut regarder ce qu'on fait maintenant, ce qu'on faisait avant, passer le flambeau, et puis, euh, j'allais dire, se projeter, euh, se projeter en avant. Ça, ça, ça, ça, me, semble, ça me semble important. Bien sûr, passer le flambeau, préparer l'héritage, comme euh, parce que le, comme tu disais, l'héritage phalloguidaire enfin, est quelque chose de complet. Euh, comme tu dis, favoriser un peu les initiations pour amener le jeune public, même pas forcément jeune en âge, mais aussi transmettre le, le savoir et le message de ce que, quelque part de notre passion qu'on continue à faire vivre et euh, leur leur euh, leur transmettre le, la, la passion de faire des jeux, de le retransmettre à eux aussi. Exactement. C'est euh, l'idée, euh, si tu me permets d'évoquer un de mes projets les, les, les plus récents, euh, c'est euh, le projet Donjon et Chaton, avec lequel je, je travaille avec Clément et avec le Groumpf, euh, sous l'égide des, des Dead Crow, où là, on a vraiment un univers euh, tourné vers l'enfance, hein, avec une transposition d'un univers où il y a effectivement de la, du médiéval, de la fantaisie, même si c'est un univers aussi post-apocalyptique, parce que l'humanité a disparu, voilà, et maintenant il y a des animaux euh, conscients. Euh, et il y a vraiment une, un dessin, un design très enfantin, donc la famille peut jouer effectivement avec avec les enfants euh, et, etc quoi, euh, mais en même temps euh, on peut aller plus loin et explorer d'autres pistes euh, dans, dans, dans dans ce jeu. Donc je suis très très content et, et très très fier de, de participer à ce à ce nouveau projet qui sera euh, euh, vraiment je pense de de, de qualité. Euh, John a fait vraiment un, un très beau boulot euh, sur le système de, de règles. Tu euh, en es l'instigateur euh, Ah non, euh, pas, pas, pas du tout. Hein. Euh, en fait, les. les... Clément de Ruiter, qui avait cet univers de, de, de donjons et chatons avec des dessins vraiment très parlants. Qui, enfin moi, j'adore ce qu'il fait. Quoi. Et finalement, les, les Détron ont, ont, ont rassemblé des gens qui aimaient l'œuvre de, de Clément et qui avaient envie de travailler ensemble. Moi, j'avais envie de travailler avec John Grumpf depuis depuis un certain temps. Et voilà, on s'est mis au, au travail en commun, chacun avec son approche, chacun avec ses compétences. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai structuré euh, l'univers, j'ai proposé euh, la, des, des nouvelles villes, euh, des, des, des nouvelles histoires, euh, des nouveaux développements de, de parties de territoire. Euh, John a fait un super travail sur les conseils aux jeunes maîtres de jeu euh, et aux maîtres de jeu tout court. On a fait un travail commun autour du game design parce que ça, ça reprend le système 3D6 des Dead Crow, euh, en gros, tu lances 3D sous ta caractéristique et tu dois faire un, un certain nombre de réussites, mais qu'on a qu a remanié, qu'on a typé pour vraiment coller, coller au jeu. Clément fait un boulot extraordinaire en, en, en illustration, en colorisation, etc. Ça va être un produit magnifique. Et ça, c'est typiquement le genre de produit tourné vers la famille, et donc finalement tourné vers la jeune génération, mais tourner, pourquoi pas, vers un parent plus âgé, un oncle, une tante, un grand-parent, que l'on peut faire jouer en famille, sur un temps familial, et faire découvrir le jeu de rôle. Et un rôliste aguerri va y trouver vraiment de la saveur, parce qu'il voilà, y a des candles, il y a des choses intéressantes à faire au niveau des règles, il y a, y, a de, y a de la profondeur dans les différents types de chatons que l'on peut, peut jouer. Enfin, voilà, C'est un, un, un beau tout-en-un. et, et C'est le, le genre de projet qui m'intéresse, un, un, euh, un jeu de rôle qui s'intéresse au-delà du rôliste. Voilà. On peut y jouer même si on est allergique. <rire> oui, tout à fait. Voilà, C'est ça, parce que... Voilà. Alors on ne sait pas, on verra dans les goodies. Est-ce qu'on fait euh, des, euh, des dés avec, <rire> avec des, des vrais de de de, de chatons Est-ce qu'on fait euh... Moi j'avais proposé un concombre gonflable. Tu sais, les, les chats ils, ils ont horreur des concombres. Hein Donc euh, non. voilà. Non, non, non. Mais blague à part, euh, c'est vraiment un, un beau projet puis il y a une, une vraie belle énergie euh, là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est déjà euh, jouable Est-ce qu'on peut essayer ah, cette euh... Ah ben oui, dans le sens où tu, on est passé déjà par toute une phase de playtest. Hein. Alors, euh, mmh. on a joué ensemble avec John en tant que maître. Euh, on a fait après des débriefs euh, sur ce qui s'était passé dans la partie, etc. Donc, oui, oui c'est bien avancé puisque le, la, la, la politique, c'est de rendre les, les écrits et euh, vraiment… Euh, le, toute la structure avant le lancement de, de la souscription. La souscription, elle aura lieu à la rentrée. Donc, ça y est, là, on ah, est dans, oui. dans une période de, de, de, de finalisation. On a, on a une nouvelle réunion mercredi prochain pour tout te dire, pour finaliser un certain nombre de points. Donc oui, c'est déjà tout à, fait, tout à fait jouable. Et je crois que les Décros lanceront, à partir de cet été ou de la, de la rentrée, un certain nombre de, de parties sur leur Discord. Voilà. Et normalement, à, à Octogone, si Octogone se fait aussi par la suite, parce que ça tombera dans la continuité de la souscription. Quoi. Voilà. Donc, euh, Donjon et Chaton à présenter ouais. au futur Octogone. Qu'est-ce que tu comptes y pré présenter d'autre euh, bah, écoute, euh, moi, pour le moment, j'écris euh, diverses choses donc, dont je ne peux pas forcément <rire> mm -hmm. euh, euh, parler là. Euh, en tout cas, je finalise l'écriture sur, sur Donjon et Chaton. Je, je participe au développement d'autres... Euh, d'autres projets, d'autres beaux, beaux projets intéressants. Là, à Nice-Fiction, demain, comme tu le sais, je serai à la bibliothèque Nucera à Nice pour une partie d'Awaken que j'animerai, une partie découverte d'Awaken. Donc, si vous voulez venir voir, assister à la partie ou vous inscrire, même si c'est une table, le nombre de places est limité, mais malgré tout, n'hésitez pas. Quoi. Voilà. Et puis, euh, comme je te disais, je, je, je m'interroge aussi sur pourquoi pas écrire autre chose que du jeu de rôle. Enfin, voilà, ça fait partie de, de ma mouvance de ma mouvance actuelle. Et puis après, si d'autres développent des jeux et qu'ils ont besoin d'un coup de main, hein, Vincent, il ne faut, faut pas hésiter. Moi, je répondrai toujours présent pour, si je peux, sur ma disponibilité, en tout cas, donner un coup de main. Et puis, euh, je suis ouvert à tout projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, même si je peux travailler sur d'autres choses avec Batronoban, etc., enfin, je suis ouvert. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut me contacter euh, pour, euh, pour me présenter un projet, etc., un éditeur euh, ou autre. Je réponds toujours. Je réponds toujours, oui, et pourquoi oui et non, et pourquoi non Et pourquoi non euh, Et quand bien ouais. même, euh, allez, demain je te contacte pour euh, te parler d'un projet, tu serais intéressé pour en faire plutôt quoi Pour en faire ce que moi je te présenterais, enfin moi ce que je te proposerais Ou toi tu me dirais, euh, je, je préférerais faire plutôt euh, de la mécanique, de l'histoire de... euh, je... Ça dépend vraiment des projets. Il y, y a des projets sur lesquels je me sens plus sur euh, du game design, il y a d'autres projets où je me sens plus sur euh, du développement de l'univers, d'autres où je suis dans, dans, dans les deux. Euh, non, je suis, je suis assez, assez polyvalent. Et puis, je trouve que le, que le travail autour des licences, là, m'a vraiment permis de, de m'inscrire dans un cadre et de m'inscrire dans une équipe, y compris une équipe élargie. Donc, euh, non, je n'ai pas, pas forcément de, de, de, de préférence. Après, j'aime bien aussi euh, euh, fonder des univers, euh, discuter à plusieurs auteurs de, de ce qu'on pourrait faire euh, etc. Donc euh, voilà, non, non je n'ai pas, euh, pas de, de, de, de préférence. Voilà. Donc tu me disais tout à l'heure que tu as encore euh, déjà beaucoup de, enfin beaucoup, pas mal en tout cas, de projets qui sont en cours. C'est quand même euh, bien d'avoir euh, une, une source un peu, euh, peut-être pas intarissable, mais euh, presque de, de projets à faire, de, de choses à discuter avec d'autres auteurs, des équipes. Oui, ouais, ouais, c'est mmh. sûr. Après, ça demande du temps. Il faut rationaliser les choses aussi. C'est mmh. pour ça qu'il y a des projets auxquels je dis non parce que ça ne sert à rien de s'engager si on ne peut pas aller jusqu'au bout. Euh, moi, j'ai à cœur de, de respecter, euh, lorsqu'on me donne un, un, un rétro-planning, un calendrier, j'essaie d'avoir une démarche la plus professionnelle possible, donc de, de respecter euh, mes, mes engagements et tout ça. Donc. Euh, oui, c'est. Mais il faut savoir aussi dire non. Faut, et puis après, le, encore une fois, c'est une activité passion. Hein, J'ai une démarche professionnelle dans celle-ci, mais pour autant, ça reste une, une activité, une activité passion. Donc voilà. Mais bon, oui, je parce suis, que tout je, ça, je tu, tu le fais en tout ça, tu le fais en plus de, de ton travail régulier, c'est Ah ben bah oui, mais, mais, mais comme, comme tout comme tous les comme tous les auteurs et tous ceux qui travaillent dans le jeu de rôle, à quelques exceptions près, ceux qui ont fait le choix d'être à 100% créatifs, mais finalement, ça, ça peut être une une situation qui peut être aussi précaire euh, ou ceux qui travaillent euh, à temps complet dans des maisons d'édition qui ont les reins les reins solides et c'est tant mieux d'ailleurs hein, je trouve ça bien qui y qui est vraiment des, des gens qui en vivent à, à 100% c'est une vraie reconnaissance pour pour notre loisir enfin voilà parce que même même au niveau des éditeurs c'est quelque chose qui est dont il est quand même très très dur de vivre au quotidien hein. oui oui oui et puis euh, et puis moi je vois le, le, le travail que ça que ça représente hein. enfin moi je le, celui dont je peux le mieux parler, euh, c'est euh, Stéphane, hein, le, le, le patron euh, des Détro. Euh, je vois l'investissement que ça représente, euh, je vois aussi euh, le, le travail de planification, euh, etc., que ça, ça représente. Ouais, c'est un, euh, un sacré boulot, hein. j'imagine… Euh, voilà, que Damien Coltis, euh, au niveau de, de, de BBE et de la Casus TV, ça doit être aussi un sacré, un sacré investissement en temps. Et puis quand on voit le professionnalisme qui est dégagé, enfin, voilà, c'est euh, la flamme de notre passion, hein, finalement, qui nous, qui, qui, qui nous anime contre vent et marée. Parce qu'il y a, voilà, des fois, tu te dis, ouais, là, il faut que j'arrive à, à pondre mes signes en tant qu'auteur. J'imagine que pour un éditeur, il doit dire, bon, là, il faut que je trouve une solution pour mon impression, puisque là, la crise sanitaire est passée par là. Euh, mince, euh, mon planning d'impression est reporté, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je fasse face à la communauté, éventuellement aux réactions sur les réseaux sociaux, euh, etc. Euh, euh, voilà c'est c'est pas évident quoi c'est vrai que évident. tout ça ça ça a bien bien rebattu les cartes de la fabrication de la distribution et aussi forcément de la conception parce que quelque chose un projet dont tu sais qu'il sera fait plus tard forcément mmh. par exemple à toi on va aussi te demander de faire un travail plus tard ah oui, oui, oui c'est exactement ça. Et puis après, tu as, as, as des aléas, hein, parce qu'il y, y a des jours où tu te dis, bah, tiens, là, je vais écrire, là, il faut que j'avance sur, sur mes écrits. Et puis, ce jour-là, tu n'as pas forcément l'inspiration. Ce que tu fais, tu recommences, etc. Ça, ça, peut, être, ça peut être ingrat. C'est extrêmement formateur. Enfin, moi, ça m'aura beaucoup appris, sur moi aussi. Euh, mais euh, ouais c'est c'est pas toujours, pas toujours facile mais, euh, mais vive l'imaginaire quoi vive le jeu de rôle vive l'imaginaire comme je dis souvent ouais moi, je suis fier d'être liste et c'est super la communauté conforme elle est, euh, elle est magique, hein, vraiment. Hein. Moi, j'ai bougé pas mal en France. À, à chaque fois, je me suis retrouvé dans des villes où il y avait un club de jeux, où il y avait une boutique. Ça m'a permis de rentrer en relation avec des gens et finalement d'être moins, moins perdu. Quoi. On forme une belle communauté. Et au-delà du jeu de rôle, d'ailleurs, hein, la communauté de l'imaginaire, euh, mmh, voilà, euh, c'est ça aussi, c'est aimer les livres, c'est aimer un, des séries, certains films, etc. Ça, ça permet de tisser des liens. Hein. C'est formidable. Et qu'est-ce que tu devrais répondre à, par exemple, ceux qui euh, reprochent au jeu de rôle d'avoir les vieux clichés de, de gens euh, ça leur renfermer sur eux qui, euh... <rire> Le, Les vieux clichés qu'on n'a pas et qu'on sait très bien qu'ils sont faux lorsqu'on est dedans. J'ai jamais adhéré à, à, à, à, ces, à ces clichés, je, je les ai jamais euh, colportés. Euh, je mmh. pense que je me suis toujours battu, mais parce que ça fait partie de ma personnalité et au, aussi euh, de mes autres activités euh, professionnel de, de, contre ce genre de, de stéréotypes euh, et de finalement d'une sorte de volonté de désinsertion. Euh, non, non, moi, j'y crois pas. Je pense que chaque personne est unique, chaque personne a le droit d'être unique. Et euh, même si on a une identité commune, parce qu'on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir se faire des remarques, il n'y a que nous qui comprenons, par exemple, sur d'anciennes parties ou, ou sur des blagues par rapport à telle ou telle, telle, ou telle série ou tel mouvement de, de la guiquitude, euh, mais pour autant on, on est trop riche de notre individualité pour être pour être résumé à, à ce genre de, de, de, de stéréotypes. Donc non on, voilà on est, on est resté peut-être des grands enfants, ça ça serait peut-être le truc qui, qui resterait à dire mais après on, on est tous tous différents et puis je pense que à l'heure aujourd'hui enfin franchement, le jeu de rôle a le droit à, à, à, à être à sa différence aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve qu'il y a plein de, de, de sujets qui devraient être abordés dans, dans le jeu de rôle de ce point de vue-là. Voilà. Parce que nous-mêmes, à un moment donné, on a souffert un peu, quand le loisir était moins connu, l'imaginaire moins popularisé, de, de drôles de regard. Je pense que le rôliste, il ne devrait pas oublier ça, qu'il a à un moment donné suivi aussi un peu ses drôles de regard et donc il devrait un peu ouvrir les portes du, du jeu de rôle pour faire en sorte que ça soit un formidable outil de respiration, d'insertion et d'égalité pour tous c'est vrai que comme tu dis quelque part en tant que Ru on est resté des grands enfants et euh, on peut se faire reprocher, entre guillemets par euh, le monde des grands hein. ouais mais vous vous jouez vous, ça vous, vous fout grandir et tout Eh bien moi je, je dis non aussi je revendique mon droit à, à l'amusement hein. et, et, et à cultiver ce qui, ce qui nous rend aussi unique parce que quand on perd ce côté d'amusement ce côté, euh, ce côté euh, aussi intuitif qui, qui nous fait développer des univers ben, moi je trouve qu'on perd aussi euh, quelque chose d'énorme. En tant que humain. Bien, bien, sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr, et eh oui, bien, bien entendu, bien entendu. Mon cher Triki, je te remercie beaucoup pour cette belle passée avec moi. Je... Je... C'est Mais... moi qui te remercie. Merci pour l'invitation. Merci pour ce dialogue à bâton rompu. Euh, mmh. Voilà. Si ça, a... si ça, a pu intéresser les gens, montrer un peu ce que peut être le parcours d'un rôliste et, et d'un auteur, parler de certains de certains projets, euh, tant mieux. Quoi. Et puis, euh, bravo pour ce festival, et puis que ça, que ça dure, que ça continue. Fréquentez-le euh, à distance ou en présentiel. Hein, voilà. ah, on, on espère bien qu'on aura, qu aura du beau monde. Et euh, je vous retrouve euh, tous dans une heure pour un euh, nouvel entretien avec Benjamin Dibling, auteur de, du projet de Let's Roll, enfin, auteur euh, associé. Tricky, je te fais une grosse bise, je te remercie. Vous pouvez retrouver Trikitov demain à la salle louis Nucera à Nice pour une partie d'Awaken et pour d'autres JDR aussi. Merci à tous, à bientôt. Ciao tout le monde.